Vous êtes journaliste, vous souhaitez vous former sur la gestion d'un direct en télévision, le tournage au smartphone ou la présentation d'un JT et découvrir les codes du traitement de l'information en continu BFM Lyon. Et l'ISCPA Lyon crée une formation de 3 mois intégrant un volet pédagogique délivré par les experts de l'ISCPA et un stage au cœur de la rédaction de BFM Lyon, votre nouvelle chaîne d'infos en continu sur la métropole. Pour plus d'infos, rendez-vous sur iscpa-école.com.